on était amis, toi tu m'as tu t'es arrêté devant moi, tu m'as tu m'as même pas laissé passer. Prochaine game, frérot, je te grappe, tu meurs devant mes yeux, tu meurs. Ouais, je suis bordel. Ouais, ça a pas wesh. Il y a pas wesh. Ah c'est bon, je suis là. Ah, il est nul, il est mort. Tu es mort comme une merde. <rire> oh, c'est une merde lui hein. Ah les gars, c'est une merde hein. Ah Non, ouais, je vais je à regarder mes piles, Mec Oh mec mec c'est quoi ça Oui Mais il y a marqué le streaming n'est pas disponible pour le moment. Bah ben, ok youtube mais ferme tagu le voleur. Heureusement il m'entend pas. Parce que en fait, j'ai la rage là. Oh click tante il a commencé un live des défauts les guys. Oh en plus il tournait en pointe des pieds. Ok, let's go Moi j'arrive à le faire le, le cut le cut. Enfin euh, pas le cut, mais c'est pas un cut mais t'as capté t'as capté. T'as capté, t'as capté, capté. Donc là, t'as vu Moi je suis pas plus de première ligne hein moi je suis pas tout le temps Moi c'est dommage les joueurs français vas-y mec fais en quelques boudins mais de toute façon je sais que je vais pas réussir parce qu'il y a des arabes là qui sont comme ça à commencer à faire comme ci comme ça Pourquoi mon personnage Fall Guys il arrête Fall Guys arrête frérot Fall Guys je vais te prendre par les deux boules de fesses Fall Guys tu vas regretter frérot oh mec il y a le marteau est-ce qu'on... mec t'es chaud de fait tomber les gens dans le marteau genre vas-y t'inquiète je te protège je pas mec, frérot tu vraiment je vais le tuer Lee. Ah, tu me les doigts dans le cul. Tu ah, as les fesses. Non. Reviens par là, reviens par là. Tu vas pas dans le marteau, ok Tu restes là. Voilà, c'est bien. Là, on est bien. Là, chez la team, elle dit, là. Viens, dis moi. Vas-y, bah, bah, on va en peut... premier, va en Vas-y. Non, je le fais en premier, je le fais en premier. <rire> Vas-y, on quitte. Oh, on est trop nul, on est morts tous les deux comme des merdes à cause du marteau. Énorme! Non, mais c'est une merde. Voilà. Oh mec, cours, cours, cours! Cours, Je, je t'attends à la fin! Oh merde, mec, mec! Oh mec, j'ai réussi le cut, yes! J'ai failli mourir, mec, j'étais à deux de mourir, ce que j'ai réussi. Ah bon? Ah bon, mais ah, mais t'es trop fort alors! Oh mec, oh, oh my god! Oh my god! Ah merde! Ah bon, déjà! Ah ouais Mais c'est normal que j'ai vu genre ton, ton tag euh, que t'étais dans, dans la, dans la mer, Comme merde, Comme une merde. Tu me prends vraiment pour un con. <rire> vas-y, vas-y, je vais gagner pour toi, je vais aller en finale. Le marteau, il est... Il a pas le marteau, il a pas le marteau. Ah bon, t'es mort de... Tu tombes dedans l'eau. meurs meurs meurs meurs Vas-y meurs Vas meure, vas-y meurs Allez meurs meure. Je suis vraiment nul. meurs s'il te plaît. mec si tu meurs pas, t'es le plus gros des Arabes. Si tu meurs pas, t'es le plus. <rire> Attends mais t'es vraiment. Attends mais là t'es le plus gros des Arabes. Et j'ai dit euh, à, à, hein, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Mais j'ai envoyé. Mais j'ai envoyé des trucs à Raizox une deuxième fois, mais lui il répond pas à ce chien. Réponds Raizo T'es drogué des fesses ou quoi J'ai entendu ça miaou miaou Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a T'as mal Oh non At Oh t'as mal T'as mal mec Oh non, oh, non. Donne-moi ta jambe Donne-moi ta jambe Je rigole pas, donne-moi ta jambe Je que pas le quoi, Donne-moi ta jambe Mec, imagine la finale, c'est euh, le temple perdu, genre, imagine, non mais imagine, ah bah il m'a débloqué. Ah mec, le gars, il, il a tellement pas d'amis, il m'a débloqué 10 secondes après. À la, fin, à la fin de notre game, on met tous les deux un stream Discord euh, pour voir si c'est top, hein. Est-ce que tu connais cette technique-là En fait, tu vois, c'est une technique que j'ai créée, personne la connaît. En fait, tu vois, quand tu sautes, et ben bah, juste quand tu touches le sol, et ben bah, tu fais un dash. Là, tu fais un dash, là, tu fais un saut, et là, tu fais un saut-dash, hop là. Là, tu fais un saut-dash. Et là tu fais un méga saut d'âge, attends. Là tu fais un saut là tu fais un méga saut d'âge. Moi j'ai fait un saut, et hop là. Et là, ça me... En fait tu vois dès que je touche le sol, un, un millimètre le sol, et eh bah ben, ça m'envoie plus loin. Je regarde. Là je saute, là je dash, là je fais un saut normal, et là je fais un saut à ma manière. Donc ça va plus loin, et ça va plus vite. Bah juste au bon moment. En fait faut dasher au bon moment. Après si tu dashes pas au bon moment, ça fait un seul dash. Mmh. Tu chasser le cut là Attention. Euh. « Pourquoi tu m'abannes Je t'ai démute, il rétablit ma voix enculée ou bandev » J'ai dit mec, euh, tu fais quoi « Pourquoi tu m'as Je t'ai démute, il m'a dit « Mec, tu fais quoi Pourquoi tu m'abannes Mon casque marche plus, mec, tu pourras tu m'enlever. Il m'a dit « Ah, jamais mes What the fuck, qu'est-ce que tu me baragouines ?»« euh, C'est mon casque, euh, mon casque ne euh, marche plus, tu cries, tu es chiant, J'avais arrêté ma deux fois que de mon casque, j'entendais rien, j'étais euh, en panique, je savais même pas où on entendait. mais là c'est bon, j'ai réglé MDR. Aujourd'hui, j'ai envoyé pourquoi tu m'as ban. Il a dit Bah, tu crie, tu es mal éduqué, pas de ma faute. Mon casse marchait pas, etc. J'ai redit. Donc, à rapport, tu crie, tu sautes, je dis pas du tout. Il m'a dit Si je peux pas, là, je peux pas, euh, là, attends, je pas la suite. Moi, parce... là, j'ai fait le méga saut. Et regarde, quand tu fais le méga saut, des fois ça bug et ça touche même pas la plaque. Regarde si tu arrives à bien faire. Attends, des fois ça marche. Attends, faut bien faire rapport. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, ça a pas touché la case, les gars. Attends, ça... Ça avait pas touché la case. Ça avait bugué et du coup, il n'y a aucune case qui a été enlevée. Du coup, en fait, ça, ça bug. Genre. Mais tu vois quoi, tu vois ce que je veux dire. Oh non, mais ouais, je sais quoi les gens comme ça pourquoi, pourquoi il fait ça le bourre Mais à cause de lui je meurs ce fils de pute, il casse toutes les plaques Mais il casse toutes les plaques, euh, c'est des chiens Désolé j'avais mal aux, aux fesses. Pardon X3, un le conteneur dans Fall Guys, le français, il est là, t'inquiète. Ah oui, le conteneur, on vite. Elle conteneur, elle conteneur Attends mec, je vais faire une vidéo.